Bonjour mes chers élèves de CO1, deuxième année primaire. Je vous présente votre cahier d'activité que vous aimez tous, l'arbre au mot. Alors cette fois, on va corriger les activités de conjugaison. Le présent du verbe qui se termine par la terminaison est, qui appartient au premier groupe. Deuxième partie. Alors, quand ont, vous pouvez consulter votre manuel, c'est votre livre, pas 62. Avant de faire la correction de ces activités, il vaut mieux de comprendre, je retiens, le présent des verbes en « et ». Deuxième partie. Alors, au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en « et » à l'infinitif, sauf « à aux trois personnes du pluriel, comme le verbe chanter. On dit nous chantons, vous chantez, ils chantent, elles chantent. Nous chantons, avec un S, vous chantez, e -z", ils chantent, ont été, elles chantent, elles chantent. Alors complètez les phrases avec le sujet que convient. Attrapons des papillons, prépare leur matériel de pêche, chassez avec votre grand-père, surveillez le gibier et marchant sérieusement près de la rivière. On dit, euh, nous, nous attrapons. Nous, nous attrapons des papiers. Pourquoi nous Parce qu'il a terminé en euh, LS Ici, prépare avec un thé. On dit, il, elle, prépare leur matériel de pêche. Soit il, soit elle, prépare leur matériel de pêche. Alors ici, chassez, on dit vous, vous chassez avec votre grand-père, surveille le gibier, soit il ou elle avec elle, surveille le gibier, nous marchons silencieusement près de la rivière. C'est comme l'exemple d'attrapant des papillons. Nous attrapons des papillons, nous marchons silencieusement près de la rivière, vous chassez avec votre grand-père, il prépare leur matériel de pêche ou elle surveille le gibier. On peut dire elle servait le gibier, ça veut dire euh, les lions. Elle servait le gibier, c'est mieux. Il prépare le matériel de pêche, c'est-à-dire les pêcheurs. Il prépare le matériel de pêche, il vaut mieux. Alors dans cette liste de verbes entourent les verbes conjugués au présent. Les verbes conjugués au présent. Par exemple, nous mangeons. Euh, dans cette liste de verbes entourent les verbes conjugués au présent. Nous mangeons, euh, vous levez, euh, elle tombe, il passe. Vous, non, vous adorez. Alors, nous mangeons et le verbe manger. Vous levez, c'est le verbe lever. Elle tombe, c'est le verbe tomber. Il passe, c'est le verbe passer. Vous adorez, c'est le verbe adorer. Alors, écris les phrases en remplaçant il par Il avec S. Euh, ici, il saute avec E. On peut mettre il avec S. On dit il saute avec un T. Il saute par-dessus la barrière, ça veut dire les chevaux. Il saute par-dessus par la barrière. Il remplace les chevaux. Il commence à faire des progrès. Les élèves commencent à faire des progrès, ça veut dire il a mais Mais n'oublie pas la terminaison ONT. Il saute euh, ONT, il commence ONT, il participe avec ONT, tout ça, tout ça. Alors il participe à toutes. À toutes les épreuves, on peut remplacer participe par il. Il participe à toutes les épreuves. Tous les matins, il s'entraîne. Il avec S, il s'entraîne. Nage-t-il assez rapidement On peut dire nage avec o, nage T, Nage-t-il assez rapidement Alors nage avec o, -t, -t, T, Alors il saute. Il saute avec ONT, il commence avec ONT, il participe avec ONT, tous les matins, il s'entraîne avec ONT, nage-t-il hein, assez rapidement, toujours avec ONT. Alors, recopiez les phrases, en écrivant le verbe entre parenthèses au présent. C'est un très bon, c'est un très bon activité. Recopiez les phrases, en écrivant le verbe entre parenthèses au présent. On va lire d'abord les phrases, mes parents fermaient la porte à clé. Nous regardez un film d'aventure, vous rentrez tous les soirs de bonheur, et examinez les photos avec attention, et ils trouvent des champignons dans la forêt. Ici, les verbes entre parenthèses, c'est au présent, ah, pardon, à l'infinitif. Ça veut dire appartiennent à la première, appartient à la première, au premier groupe. Ça veut dire qu'ils se donnent pareil. Alors, ils ont un, ils ont un point commun, c'est la terminaison et à la fin. Alors, mes parents euh, fermaient la porte à clé. Mais comment puis-je conjuguer fermer ici avec mes parents Alors, je pose la, la question euh, où est le, donc le sujet C'est mes parents. Hum, par quel pronom je peux remplacer Par il avec S. Très bien. Il ferme la porte à clé. Il ferme avec ONT. Il ferme la porte à clé. Alors, nous regardons un film d'aventure. Vous rentrez avec Osette tous les soirs de bonheur. Nous regardons avec ONS. Vous rentrez tous les soirs de bonheur. Vous rentrez avec Osette. Elle examine avec ONT les photos avec attention. Il trouve avec ONT des champignons dans la forêt. Alors, mes parents ferment la porte à clé. Et je vais écrire ferme avec ONT. Nous regardons un film d'aventure. Euh euh, on conjugue le verbe regarder je regarde, sur regarder en regardant, vous regardez, il regarde. Ouais, vous rentrez, vous, êtes, vous rentrez tous les soirs de bonheur, je pas ça, et ils examinent avec été ils trouvent avec des champignons dans le forêt. Alors, si pour le moment, on a bien terminé le présent du verbe en est, rendez-vous donc pour le verbe avoir le verbe être. Alors, la prochaine vidéo sera pour la conjugaison, le verbe avoir et le verbe être au présent. Voilà, c'est tout pour le moment, merci pour votre attention.